Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. C'est votre émission, Canal de Star, avec votre star Normie, Monsei Air Force One. Salutations déjà à celui qui est derrière la caméra. Je vois Messie Sélé, un homme idéal. Salutations aussi à mon boss, mon boss, Héritier Kaleba. Euh, mon bon, c'est Rite Kaleba, beaucoup de respect. Total respect à Madame Ornella Moussaï, la femme du chef, la patronne Ornella Moussaï, Maman sociale, PHDU, l'homme eh, idéal, l'homme intégré. PHDU, c'est le principe. Merci, Nami Nouni, on vraiment l'attention de la femme de la famille qui est en train de se faire et M. Nouni, on a l'éloi sur le terrain donc si j'ai l'éloi, on non un micro baladeur, on a un branché, tout le monde est un moyen de belé un couple, belé transparence, et on a l'éloigné. On a interviewé moi si mon bali, toi, je suis responsable, donc M. Nouni, pour juste un responsable, on a un peu un moyen de faire un moyen mais à est nécessaire collection moi si billet de paye naba prime na yo et ça a que pour transparence vraiment n'a qu'à va foyer est la tête mobile au monde dollars mais au c'est 50 pourquoi ma non n'a faire couple mais n'a commune tout ça communauté de bien vérité pour le meilleur et pour le pur. Merci Nabi à la branche Bolanda. Émission Oyo. Voilà, play. Oui, par exemple, moi, ce n'est pas un danger. Moi, par exemple, moi, c'est ma femme qui gère ça. Chaque fois que je pars prendre ça, je le libère automatiquement. Parce que nous, c'est déjà la famille, c'est l'état le plus petit. Moi, je suis président et est Premier ministre. Elle gère sans difficulté. Elle va prendre le côté, je l'apprécie beaucoup, avec le peu qu'elle peut avoir. On arrive jusqu'au début du mois. Mais ceux qui sont bonnes Mais ceux qui là, ils sont là, ils sont là. au sont ils sont là. Ils sont là, ils sont Ils sont là, ils sont Ils sont ils sont Ils sont ils sont Ils sont ils sont moi, je suis un un peu malade. Je suis un peu Je suis un peu Je suis un peu je pay suis à moi. Je ne pas à moi. Je suis pas à moi. Je ne moi. Je suis pas à moi. Je moi. Je suis pas pas Je à So that you can both a piss you. You more je a little a little bit of a a little bit of a a little a à a little bit of a a normal condition va les on famille si pas pas pays bien mais comportement non, non, non, non. Yeah, merci. Ah, oui, merci beaucoup. Afin moi, je moi, je Parce que c'est moi qui travaille. On a un peu la moins transparente. C'est-à-dire que je Moi, professionnellement, nous On a un bon, On va On va On va en profiter. On va On a en profiter. On va de profiter. On va en profiter. On va en profiter. On va en profiter. Yeah, C'est ça. Tout le na a des problèmes. Parfois, on a des problèmes. Parfois, Parfois, a Parfois, Oye nakozwa na musala afanazwi 30 000 nazwi 25 000 non n'akwenanda kuno mama thala oye nazo kililu saleni ni yangoi oye to saleni ni to chana kesi oye to saleni ni sombele banelo kwatel oye saleni to futanda ko oye saleni to sombele kwayanda ko ok merci madame la journaliste je suis master Jean Jacobo euh, je entends y votre question que tu me demandes de savoir s'il est important que l'homme pourrait montrer à sa femme le bulletin de paye, soit à ce qui concerne le prime. Mais exactement, lorsqu'on est, on est un homme et, et que tu as la femme, vous devez vivre par la transparence. C'est une force, je te dis vrai. Parce qu'en matière de gestion, la femme... Elle peut être plus... avec une maîtrise par rapport à l'homme, deux fois. Tu vois, dans le foyer, ça peut-il être aussi du côté de l'homme. L'homme peut avoir aussi la maîtrise de la gestion, même la femme aussi. Donc, euh, il est obligé, sans serment, je te dis, un homme civilisé, un homme chrétien, un homme modéré doit au moins montrer à sa femme ce qu'il touche comme salaire et ce qu'il touche comme prime parce que c'est pour le développement, c'est en sorte de, euh, du foyer. Lorsqu'on a quelque chose, on discute avec la femme, je crois bien que le choc des idées jaillit la lumière. Enfin, fait, il peut trouver un compromis pour dire ok, nous gagnons autant et que nous devons utiliser. Ça c'est pour le loyer, ça nous pouvons euh, garder pour euh, réaliser un projet en long, à court terme. Je pense que c'est un conseil que je donne aux uns et les autres. Ils doivent faire comme ça pour le développement de, de, de leur foyer. Mais il y a d'autres hommes qui ne, qui ne veulent pas montrer à leur femme parce qu'ils ils ont, ils ont une mauvaise expérience. En montrant la femme et puis la femme devient euh, maître, maître C'est qu'on dit maître, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme ça là. Alors elle va suivre et tout et c'est pour ça d'abord. Mais en global ou en général, il fallait montrer à la femme pour euh, la paix sociale au niveau du foyer et puis pour le développement de leur foyer, en long ou en court terme, je pense. Pour mmh. ceux qui ont besoin, ils ont besoin de salaire. Parce que ceux qui ont besoin de l'accès salaire, ils salaire. Et le salaire, il y a des gens qui ont besoin Ceux qui c'est que bon, Bolingoza, ce que Bolingoza t'a dit dans bon,